Je suis Emmanuel Bakri, je suis directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris-Dauphine et je suis donc en mathématiques appliquées en, en intelligence artificielle. Euh, je suis professeur associé à l'école polytechnique où je dirige l'initiative Big Data. Alors aujourd'hui, et depuis maintenant un certain temps, on récolte des masses de données absolument faramineuses dans tous les domaines et le Big Data, consiste à, euh, à organiser ces bases de données et à trouver des algorithmes qui permettent d'extraire des informations de ces grandes bases de données. Quand on considère l'assurance, euh, parlons de l'assurance individuelle, ça veut dire qu'aujourd'hui on récolte énormément d'informations, potentiellement, sur chaque individu. Énormément d'informations, ça veut dire qu'on peut caractériser les individus beaucoup mieux et donc, a priori, beaucoup mieux les assurer. Donc, de ce point de vue-là, ça révolutionne le métier d'assurance. Maintenant, il y a des garde-fous à mettre qui sont extrêmement importants. C'est qu'on peut être tenté à assurer l'individu au plus proche de ses caractéristiques. Et si on fait ça à l'extrême, c'est évident que les gens qui sont à haut risque vont avoir des assurances excessivement chères. Or, le principe de l'assurance, c'est quand même de mutualiser les risques. Voilà, donc les garde-fous doivent être euh, évidemment mis par les entreprises qui doivent faire attention, mais je pense que le rôle du régulateur est extrêmement important. Euh, alors on a la chance en Europe d'avoir des régulateurs relativement forts, mais il faut qu'ils euh, euh, qu se prononcent euh, sur l'utilisation justement du en assurance. c'est quelque chose de fondamental. Il, faut, il y a vraiment des problèmes éthiques qui se posent et qu'il faut euh, euh, éclaircir, euh, voilà. c'est vraiment urgent. Dans cette mutualisation de risques, par contre, euh, le big data peut jouer un rôle extrêmement important. Je pense qu'on peut optimiser cette mutualisation. Donc pour, la, pour le collectif, je pense qu'on peut faire des progrès absolu absolument énormes. En pratique, ça veut dire euh, être mieux assuré euh, à moins cher. <rire> je pense aussi, aussi simplement que ça. l'aube d'une époque absolument formidable avec des, des progrès technologiques qui vont arriver qui sont vraiment euh, incroyables. Simplement euh, il faut arriver à avancer en considérant tous les enjeux éthiques qui sont associés ça c'est quelque chose de vraiment très important.